Salut Kamel, je suis très content à la fois que tu m'aies dit oui parce qu'on bah qu avait échangé déjà l'année dernière et euh, moi j'avais bien aimé euh, faire la séance avec toi et puis en tout cas je voulais te remercier de faire partie du cercle de la performance aujourd'hui. Avec plaisir, j'écoute euh, bonjour à David à toi, bonjour à tous, euh, moi je suis Kamel Amour, j'ai 28 ans, bientôt 29 ans, je joue en National 1 euh, à Chartres et euh, je suis basketteur depuis que j'ai euh, 7 ans. J'ai appris à, à comprendre le jeu de ma N1 et je me suis mis à bosser et réussir à, à développer tout, toutes les qualités euh, qui me manquaient.